Salut les jeunes critiques Vous connaissez sans doute les youtubeurs comme le Fossoyeur de Films, Le Joueur du Grenier, Durandal, In the Panda et bien d'autres. Eh bien on vous propose de reprendre le même principe pour écrire et mettre en scène vos propres critiques sur un des courts métrages que vous aurez vu durant votre séance en octobre. Choisissez un film dont vous voulez parler en bien ou en mal et vous aurez 3 minutes, générique compris, pour l'analyser. Les vidéos peuvent être reçues jusqu'au 22 décembre 2017 et seront ensuite vues par un jury dont je ferai partie. Le jury choisira la critique gagnante. Pour les modalités d'inscription, vous les trouverez sur le site internet du festival. Mais n'oubliez pas que critique sur cours, la version papier, existe toujours. Donc vous pouvez participer soit à la version papier, soit à la version vidéo, ou bien participer aux deux. Sur ce, je vous encourage à en parler autour de vous, à partager cette vidéo et à rejoindre l'aventure. Étrangement vôtre, salut